Pour aller plus loin, Ludovic Bu est avec nous, consultant en mobilité et urbanisme, parce qu'on l'a vu, des profils vraiment très divers. Cette France entière recouverte de, de gilets jaunes selon les prévisions des organisateurs, comment on en est arrivé là Tout euh, d'abord, bonjour. On est arrivé à, à, au bout d'un système. Euh, depuis 40 ans... Le nombre de déplacements n'a pas beaucoup augmenté. Il est d'ailleurs assez constant. Le nombre de motifs de déplacement reste le même. Les modes de vie de ce point de vue-là n'ont pas beaucoup changé. Par contre, ce sont les distances que nous parcourons qui ont augmenté de 30% en 40 ans. Et le nombre de véhicules en circulation est passé de 5 millions en 1960 à 35 millions aujourd'hui. Et donc, évidemment, la dépendance aux véhicules motorisés, aux voitures en particulier, mais aux camions également, aux trains dans une certaine mesure, à l'avion dans une moindre mesure, est telle qu'on est devenu complètement prisonnier d'un système dans lequel l'essence est devenue l'alpha et l'oméga de nos déplacements. À partir de là, la moindre oscillation du cours... Là, ça monte. Quand ça descend, ça relâche les vannes. Mais quand ça monte, eh bien tout de suite, ceux qui sont des grands consommateurs d'essence se trouvent bloqués. On l'a vu avec les bonnets rouges pour les camionneurs il y a quelques années. On le voit aujourd'hui avec les gilets jaunes pour les, les automobilistes. On est arrivé vraiment au bout du système de « on fait trop de kilomètres, on est trop dépendant des modes motorisés ». Et c'est là que, que se pose la, la, la véritable question qui est malheureusement assez peu abordée en réalité dans les mesures et gouvernementales et les demandes qui sont portées par les gilets jaunes. Des modèles d'urbanisme, du coup d'étalement urbain, ce genre de choses, c'est aussi le rapport avec le fait qu'aujourd'hui on puisse travailler à 50, 100 km de chez soi, c'est ces questions-là qui, qui nous sont renvoyées dans la figure Alors on peut travailler effectivement, c'est en gros les gens qui protestent le plus, sont ceux qui se déplacent le plus mmh. avec leur véhicule. Certains pour aller chercher une baguette de pain à 1 ou 2 kilomètres de chez eux, Parfois par paresse, parfois parce que les infrastructures ne permettent pas de faire mmh. autre chose. Hein, si globalement vous habitez à un kilomètre mais qu'il n'y a qu une nationale qui passe ouais, sous vos fenêtres, bah de fait drôle, vous prenez ouais. la voiture, c'est indéniable et on ne peut pas reprocher aux gens de le faire. Euh, et puis il y a effectivement l'étalement le, le, le, des distances pour le travail, mais le travail ça n'est qu'un motif de déplacement mmh. sur six, pour les courses, pour les loisirs, pour les études, pour la santé. Et un chiffre qu'on ne donne que très rarement, 15% des déplacements sont liés à l'accompagnement de personnes. Et donc, ça veut dire que vous êtes doublement dépendant. C'est-à-dire que vous amenez quelqu'un à l'école, vous amenez quelqu'un au stade, vous amenez quelqu'un à l'hôpital, vous amenez quelqu'un à la maison de retraite, vous amenez… Voilà, 15% des déplacements. Et en plus, ça vous coûte plus d'argent qu'avant. Et donc, de fait, il y a une double dépendance mmh. et une, une, un troisième facteur qui est le burn-out sociétal. C'est-à-dire que les gens qui sont amenés à faire ça sont épuisés. Et l'épuisement, on le trouve dans le burn-out au travail, mais on le trouve dans la fatigue liée au rythme et, et à la déstructuration des rythmes collectifs. Donc, de fait, à un moment, ça explose. C'est un, un, mmh. un, un des phénomènes de cette explosion. Le problème, c'est que ce que vous nous dites, c'est qu'il faut changer de vie. Et ça ne se fait pas en quelques semaines, quelques mois. Oui, absolument. Et, et c'est des mesures qui prennent euh, entre 5 et 25 ans pour changer de vie, hein, concrètement. Euh, alors, il y a des mesures à prendre sur l'urbanisme. Il y a des mesures à prendre sur l'organisation du travail. – Via le télétravail notamment, mais pas que, via aussi des incitations pour que les employeurs recrutent plus localement, en tenant compte des mmh. distances, certains commencent à le faire parce qu'ils se rendent compte de la baisse de productivité liée à la fatigue. Et puis, il y a des mesures d'accompagnement sur les déménagements, par exemple, pour que les gens puissent déménager, pour se rapprocher, plutôt que d'avoir à parcourir 40, 50, 60 km pour aller au travail. Merci beaucoup, Ludovic Bui. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein, on aura l'occasion d'y revenir, puisqu'il nous faudra des années pour absolument, évoluer. Absolument. Et on vous réinvitera avec plaisir. Merci beaucoup. On reste sur les routes, hein, d'ailleurs, dans un instant.